Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est qu ouais, eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Le 9000 est Géchard, j'hésiterai pas à viser si à Trop pour des filles, en bas de nos bâtiments. T'as fait ci, t'as fait ça mon gars, tu mens à 10 contre 5, on t'es pas. T'as t'es dans les viseurs, on te rate pas. Pas bras sur lui qui aura ma patate. T'as même pas la dabasse, c'est une grosse tasse. Une grosse, tas. une grosse plus pas de je rentre dans l'état. Je parle une fois, il faut les bons noms. Genre le n'y a plus personne. J Viens voir, elle est verte, ma vie. Les couilles chargées, je suis dans la ville. Elle me voit, je la vois, elle est trop bonne. Pour l'avoir, j'attends d'avoir un le Je l'avais tatoué comme une chine Je vois pas mal de gars porte de la poussable. Jack et Daniel, sur la bleutin. Je vais à la même là que Pablito. Si je te prends, tu rembourses aussitôt. Pas de copains, j'ai que, frère, que deux frères. Frère, Tu cherches la mère, ton père, elle est frère, frère. Frère. Ça m'éga bloqué à Freine, est dans les dans les dans les gènes, dans les jeunes dans les jeunes dans les gènes, les dans les dans les dans les la dans les gènes, dans les gènes, dans les gènes, dans les gènes, dans les dans les dans les gènes, dans les dans les dans les dans les dans les dans les